Parler de faisceaux et de topologie de Grothendieck. Et comme vous l'avez deviné, mon exposé s'adresse aux analystes. Alors, la théorie des faisceaux, c'est un outil pour passer du local au global, ou inversement d'ailleurs du global au local. Théorie inventée par Leray en 1940, quand il était prisonnier de guerre, et qui a pris un sérieux coup de, de jeunes avec Grothendieck dans les années 60. Alors, euh, d'abord quelques exemples de local et global. Par exemple, sur la sphère de Riemann, il n'y a pas beaucoup de fonctions holomorphes globalement définies, mais il y en a beaucoup localement. Puis inversement, si vous prenez les fibrés vectoriels, ben, localement ils ne sont pas passionnants, et globalement ils portent de l'information. Alors, la théorie des faisceaux donne un cadre général pour traiter ce genre de questions. Alors, j'appelle mode de K les espèces vectorielles sur un corps K, X un espace topologique. A X, on associe la catégorie de ces ouverts, les morphismes étant les inclusions ouvertes. Et un préfaceau c'est rien d'autre qu'un foncteur contravariant sur les ouverts. Donc à tout ouvert U, F associe un espace vectoriel F de U. Et euh, si V est contenu dans U, on a un morphisme de restriction. Et la restriction de la composition, c'est la composition des restrictions. C'est fonctoriel. Ça, c'est un préfaceau Et un faisceau, c'est. vérifie deux propriétés si une section est localement nulle, elle est nulle, et si vous avez une famille de sections qui se recollent deux à deux, c'est écrit de manière plus précise sur les notes, alors ça définit une section globale. Donc c'est très très naturel. Alors par exemple, les fonctions constantes, ça ne forme pas un faisceau, mais par contre, les fonctions localement constantes, ça forme un faisceau, les fonctions continues, ça forme un faisceau, comme on l'enseigne, et le continue, c'est une propriété locale. Les fonctions bornées, ce n'est pas un faisceau, parce que ce n'est pas une propriété locale. Mais tout ça, c'est pour la topologie usuelle. Alors, on va changer de topologie. Grotendieck a remplacé... On a vu qu'on s'intéressait aux ouverts, la catégorie des ouverts. Donc, une manière de généraliser un espace topologique, c'est dire un pré-site, c'est une catégorie. La catégorie de ces, des objets sont les ouverts. Entre guillemets. Et un pré-faisceau, c'est un foncteur contravariant sur cette catégorie. Alors, un site, c'est un pré-site avec une notion de recouvrement. Je n'ai pas le temps de dire ce que c'est en général, mais je vais le faire dans un cas particulier, sur une variété anéthique réelle. Alors sur une variété anéthique réelle, on a la famille des sous anétiques que tout le monde devrait connaître parce que c'est une famille formidable, qui a plein de bonnes propriétés, je n'ai pas le temps d'expliquer, introduite par Lejacevitch, avec une faute d'orthographe d'ailleurs, Ironaka et Gabrielov, et avec Kashiwara, on a introduit le site sous anétique dont les objets sont les ouverts relativement compacts sous anétiques et les recouvrements, les recouvrements finis. Du coup, les fonctions bornées, par exemple, ça forme un faisceau. Alors, pour reconnaître qu'un pré-faisceau est un faisceau, c'est très simple dans ce cadre-là, c'est plus simple que la théorie générale, il suffit de montrer que la suite exacte qui est, écrite en bas, que la suite qui est écrite en bas est exacte. Alors, comme je donne un exemple, les distributions tempérées, être tempéré, ça veut dire se prolonger à l'espace entier. Ben, les distributions tempérées sur une variété analytique réelle, ça forme un faisceau pour la topologie sous analytique Et une fois qu'on a les distributions tempérées, on a les fonctions allomorphes tempérées par le complexe de Dolbo. Vous écrivez le complexe de Dolbeau, un coefficient, les distributions tempérées. Donc on a une notion de fonction allomorphes tempérées. Je n'ai pas le temps de développer, mais ça peut être assez utile. Alors, maintenant les Sobolev. Sur une variété réelle, vous avez le, les espaces de Sobolev que les analystes aiment beaucoup. HS, les espaces HS, et à tout ouvert U, j'associe HS de U, c'est un pré mais ce n'est pas un faisceau, même pour la topologie sous-analytique. Mais si on prend les travaux de Guillermou, moi-même et Lebeau on peut démontrer la chose suivante, c'est qu'il existe un objet de la catégorie dérivée des faisceaux, euh, tel que euh, si l'ouvert U est sous-analytique, relativement compact et à frontière Lipschitz, alors, les sections globales sur U de cet objet de catégorie dérivée est concentrée en degré 0 et coïncide avec l'espace de Sobolev classique Hs de U. La démonstration, d'ailleurs, utilise les résultats de Parisinski. Alors, en conclusion, ben, c'est qu'il y a beaucoup trop d'ouverts en analyse. La plupart sont pathologiques. Il vaut mieux se concentrer sur les ouverts sous-analytiques. Il y a trop de les recouvrements sont trop fins pour faire des choses intéressantes vaut mieux prendre les recouvrements finis et, bien sûr, travailler dans les catégories dérivées. Merci.